Stella Goldschmidt, je suis à la fois une partie de la semaine AMP, aide médico-psychologique, et l'autre partie de la semaine je suis artiste plasticien. Moi j'ai pas l'impression de lutter contre la pauvreté en faisant ce métier, j'ai plutôt l'impression de lutter contre l'injustice. Alors, AMP, c'est Aide médico-psychologique, c'est un métier d'accompagnement. Donc, j'accompagne des gens dans un centre un accueil de jour, pour personnes dans la précarité. Ce genre de structure s'appelle espace, solidarité et insertion. Donc, moi pour moi, la première chose, c'est solidarité. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a On a des gens qui sont à la rue depuis longtemps, d'autres depuis euh, trois heures. Moi, mon travail, c'est le retour vers le soin. Je suis infirmier, encore moins médecin. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire Je vais donner un exemple, ce sera plus simple. Une personne arrive chez nous, euh, voilà, c'est des cas concrets hein, que j'ai vécus, euh, il est très fatigué, c'est divers, il parle peu et euh, il marche très difficilement. La première chose, je vais aller le voir et je vais faire un truc euh, très simple, je vais mettre à sa hauteur, c'est-à-dire que s'il est assis, je vais m'asseoir. C'est debout, je restais debout bien sûr, c'est au sens propre au sens figuré. C'est-à-dire que je vais prendre le temps euh, d'être avec lui. S'il est dans le silence, rester un peu en silence avec lui. Le gros boulot pour nous, c'est d'orienter les gens vers des adresses qui pourraient correspondre à leurs besoins. C'est toute la différence entre l'accompagnement et l'assistana. L'assistana, je n'ai pas de, de, de jugement moral, mais souvent l'assistana, c'est quand on n'a pas le temps, quelqu'un ne demande pas de chaussettes, on prend pas de chaussettes, on lui donne. Ça c'est un geste, mais l'accompagnement c'est asseoir la personne, dire pourquoi vous avez besoin d'une paire de chaussettes, laisser la personne parler. Et il y a deux choses, soit on découvre que derrière ces paires de chaussettes il y a toute une réalité, où on peut aider, des fois c'est besoin qu'une paire de chaussettes hein. aussi, il faut pas non plus... Et tout d'un coup il y a une personne aussi qui va raconter un petit peu son histoire. Ce qui est très important dans, dans ces métiers-là c'est la temporalité, c'est quel est le temps de l'autre. dire que mon temps à moi n'est pas le temps de quelqu'un qui vit dans la rue. Le temps de quelqu'un qui est malade n'est pas mon temps non plus, si je ne suis pas malade. Euh, le temps de quelqu'un qui a 30 ans qui vient de prendre euh, une drogue ne sera pas le mien non plus. Donc c'est donner du temps euh, à la personne. Voilà. Et après, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour rendre sa situation plus confortable. Donc ça peut être euh, rien, juste être euh, présent. Ça peut être euh, laver ses vêtements. Ça peut être l'aider à se laver, ce qui est souvent le cas. Et des fois, euh, je tombe sur des, des, des corps extrêmement meurtris. Euh, J'ai un exemple, il n'y a pas longtemps, de quelqu'un qui était dévoré par les punaises de lit. Mais dévoré. Ou alors je tombe sur des personnes qui ont euh, des excréments sur eux depuis euh, plusieurs semaines. Donc je, je, c'est quasiment à la pince à épiler qu'on quand quand leur enlève. J'ai accompagné des gens euh, qui étaient... dans, dans des fois dans des états vraiment durs, euh, il y avait des yeux de la personne. Euh, Ce n'était pas seulement une ombre qu'on qu évite. Ce qui m'émeut beaucoup, c'est que je me dis souvent dans mon métier que je suis la dernière personne qui les touche au sens propre, au sens figuré. Plus personne ne les touche. Et tout d'un coup, moi, avec mes gestes quand même techniques, hein, d'aider à la douche, etc. Et tout, petit confort qu'on qu qu réussit eux et moi à, à fabriquer, c'est unique. J'ai toujours travaillé euh, avec le souci de l'autre. Et pour moi, c'était une façon toute proprement gardée d'un acte politique. Je fais ça pour qui Pour moi ou pour l'autre C'est-à-dire que quelqu'un qui sent mauvais, moi, j'aurais envie... que moi et la société, on aura envie qu'ils se douchent. La personne n'a peut-être pas envie. Donc pourquoi je vais aller faire chier quoi Il y a des personnes qui, au bout de quelques temps à la rue, ne pourront plus jamais euh, réintégrer une société telle qu'on euh, imagine un appartement, un loyer, etc. Voilà, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, que ces personnes doivent laisser crever dehors. Et à la fin de journée, euh, pourquoi je, ça ne me déprime pas parce que je me dis, toute proportion gardée, j'ai donné un peu de confort et je suis utile. Et c'est un bonheur insensé d'être utile. Et comment réussir à l'aimer quand on veut C'est-à-dire qu'on euh, ne tombe pas que sur des gens très gentils. Hein. Moi, je tombe sur des gens qui m'insultent, hein, qui, euh, qui sont menaçants, euh, pour des raisons qui ne m'appartiennent pas. Enfin, je, je, moi, je représente l'objet, parfois, euh, leur, leur détestation de la société, de si des règles, etc. Et euh, tout d'un coup, moi, je suis l'objet euh, repoussoir. Mais comment je peux aimer quelqu'un qui peut représenter un danger pour moi Un danger physique, par exemple. Comment je peux Alors ça, c'est un enjeu intéressant. Et en fait, c'est facile à faire. D'une certaine manière, l'art s'installe dans ma vie pour échapper à la barbarie. Moi, je viens d'un monde où il n'y a pas de mots. C'est-à-dire que les phrases sont courtes, sont des ordres, il euh, y, a, y, a y a des cris, et tout d'un coup, je découvre euh, euh, la poésie. C'est-à-dire que quand je suis en, en quatrième ou en troisième, je découvre les poètes, et tout particulièrement Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, tout ça. Et là, je suis fasciné qu'on puisse utiliser des mots pour ouvrir du sens. C'est-à-dire qu'avec peu de mots, on, on, on ouvre des on ouvre portes, des portes et des portes. À la fois, je suis très attiré par tout ça, et à la fois, je me dis, mais ce n'est pas mon milieu. Ça veut dire que tout d'un coup, il faudra trahir mon milieu pour accéder à ça. Il faudra, à un moment donné, dire à mes parents de sortir de la maison pour que je puisse mettre des tableaux chez moi. C'est une image, hein. Et au fond, quand... Euh, L'homosexualité apparaît dans ma vie, c'est la permission. Et je découvre d'un coup le nombre de, de gays qui ont été artistes et tout. Je dis, ouais, c'est formidable. <rire> ça ne mène pas le talent forcément. Mais... Un de mes premiers métiers dans le milieu artistique, ça a été les marionnettes. J'ai rejoint une compagnie de marionnettes. J'étais complètement novice. C'est un hasard total. Et là, ça m'ouvre tout d'un coup sur un, un univers magnifique. On fabrique des marionnettes et on joue des spectacles pour enfants et pour adultes. Et je passe donc de la, de la marionnette, ensuite j'intègre je, je, je, je, une école de théâtre. J'avais un rapport avec ma mère qui était un peu tendu, on va dire, et un jour après un spectacle à Paris, ma mère est venue voir ce spectacle le lendemain, pour des raisons que j'ignore, je me suis retrouvé en tête à tête avec elle, et j'ai dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que j'avais un rapport qui n'était euh, pas très aimant avec ma mère. Ma mère, savait pas très... elle, elle a eu six enfants, mais elle avait beaucoup de, de, de mal avec le physique par exemple. C'est quelqu'un qui ne nous embrassait pas vraiment, etc. Et, tout. et le lendemain, je me retrouve au restaurant avec elle. Et je ne sais pas ce qui m'a pris dans ma tête. Je lui, je lui ai demandé « Est-ce que tu es heureuse ?» Donc tout d'un coup, j'ai posé une question à ma mère, euh, à la femme qui était, qui, qui était en face de moi, pas à ma mère. Et qu'est-ce qu'elle a fait ben, Elle m'a répondu en tant que femme. Et on a eu une discussion magnifique ce jour-là. Et depuis, on s'était re enfin, rencontrés. Et donc je fais cette école de théâtre aussi, qui m'ouvre en fait sur la chanson. Je, je, je pratique la chanson pendant 10 ans. J'écris des chansons, pour moi et pour d'autres, pendant dix ans, et je monte sur scène. C'était une partie très importante de ma vie. Après, une fois que j'arrête de chanter, je continue à donner des cours d'écriture. Et après, je rencontre Alessandro. Et là, il me propose, lui, de monter un duo de plasticiens. Dans toutes nos œuvres, on est, on est représenté dans nos œuvres comme, comme le modèle. Pour, des, pour une raison très très très simple, parce qu'on était très disponible et pas très cher. Et donc on a on a on a créé ce, ce, ce nom-là avant qu'on soit marié. Maintenant c'est mon vrai nom, mais avant c'était juste un pseudonyme. Et donc c'est nos de, deux de noms de nom à coller Que dans ce duo, moi par exemple, je ne peins pas, mais je travaille avec lui sur les thèmes des tableaux et même la euh, construction du tableau. Et lui après il va peindre les collages, c'est lui qui les fait plutôt. Mais bah, tout est signé euh, par nous deux. Et donc on a on, on a travaillé comme ça sur euh, sur une déclinaison de nos images. Moi, je suis très, très fier parce qu'on a fait ça à deux. C'est des bébés, quoi. On a fait des bébés. Quoi. Mon père était routier. Il a une partie aussi de sa vie ouvrier. Et ma mère était euh, femme de ménage. Mon père était alcoolique et violent, ils m'ont donné aussi comme, comme, comme héritage le, le, le, le, euh, la répulsion pour tout ce qui est violent. Qu'au fond, à la fois j'étais attiré par la violence, mais qu'à la fois c'était exactement une vibration que je détestais, donc en vieillissant j'ai fait la part des choses. Oui, je vais juste te faire une petite réponse, je suis heureux depuis que j'accueille en moi l'impuissance. Pas le bonheur Putain, c'est question de... La sécurité. Mais attention, hein. la sécurité, je parle pas des flics qui... <rire> je ne parle pas de ça. La sécurité, c'est quand le, le, le, le cœur est apaisé, quand les gens n'ont plus de doute sur l'amour qu'on leur porte. Et le bonheur, c'est sans doute de se sentir aimable. Le bonheur, c'est quand j'arrive à ne plus vouloir revisiter mon passé, à retravailler le passé, et ne pas aller euh, tricoter dans le futur. Par exemple, là, avec toi, là, je suis là, qu'est-ce que je peux avoir de plus, là, maintenant, dans l'instant On passe une bonne après-midi, on discute, euh, voilà. Moi, j'ai... Euh, ouais, j'ai un petit rêve, quoi, mais bon... Je serais bien que... La, la, la, la, de vivre de plus en plus entouré de gens qui sont... dans ils sont connectés à leur conscience, avec leur âme, avec leur cœur, ce que tu veux, peu importe le mot. Moi, j'ai de plus en plus de mal euh, à supporter euh, l'égoïsme, la violence, euh, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est en étant conscient des besoins de l'autre, en premier lieu, bien sûr, et ses besoins aussi. Comment je peux, dans le rapport à l'autre, on part toujours d'une place, et comment je peux imaginer D'où parle l'autre Moi, j'ai toujours tendance à, à penser que la solution vient euh, de, du petit. De me mentir à moi-même. Bah, Moi, ben, moi j'ai l'impression qu'ils seront plus intelligents que moi, donc c'est à eux que je vais demander un conseil. Je... L'échange que j'ai avec les générations jeunes, j'apprends plus que je ne vous apprends. C'est clair. Le cadeau de la conscience que vous avez, vous, si jeune, vous ne l'avez pas encore déballé. Il va, il va à la fois, euh, ceux qui n'ont pas reçu le cadeau, ils vont être un peu pauvres, hein, mais pauvres au euh, sens littéral du terme. Hein, et ceux qui l'ont, il va falloir qu'ils l'ouvrent. Et donc, moi, je pense que vous avez euh, vous avez un monde terrible, entre les, comme héritage. Et je trouve que vous êtes une génération qui, qui fait plus un avec ce qui arrive, parce que peut-être que vous êtes sur le Titanic, et peut-être que vous avez euh, un truc un petit peu négatif, c'est vrai, hein, euh, qu'on n'avait pas, une insouciance que vous n'avez pas l'insouciance qu'on avait. Et vous, vous arrivez dans un truc, super, un truc super négatif, mais vous êtes une horde joyeuse. Je pense que je serai à la campagne, avec du monde autour de moi. Du cocteau, parce qu'ils aiment beaucoup cocteau, mais la citation, je ne sais pas si elle est vraiment juste, juste, juste, mais je vais quand même la donner. C'est euh, « Nous sommes les ouvriers d'une ténèbre qui nous ressemble, mais qui nous échappe. » Je m'appelle Jean-Claude Stella Goldschmidt. « Je suis ce qui m'anime. » Je suis artiste aussi quand je, quand je suis AMP et, et je suis AMP aussi quand je suis artiste. Et j'aime bien ce, ce, ce dédoublement-là, parce que l'un euh, nourrit la pratique de l'autre.